Salut, c'est Ross j'espère que vous avez la forme, moi ça va. Donc aujourd'hui, on est mercredi 6 juin et... Non, 8 juin, excusez-moi, 8 juin plutôt. 8 juin, donc on est à quelques jours là, de, du premier tour des législatives. Et j'ai voulu faire donc cette vidéo pour euh, remotiver les gens à aller voter, même ceux qui sont complètement déçus parce qu'il y a eu Macron qui est repassé. Et j'en fais largement partie. De hein. toute façon, vous avez vu tous mes, mes podcasts que j'ai fait sur la chaîne pour motiver les gens et tout à aller voter. Bon, le résultat est le résultat. Nous avons perdu une bataille, mais on n'a pas encore perdu la guerre. Voilà. Donc là, il faut se remobiliser et aller voter euh, donc, pour les législatives. Je vous comprends en disant que de toute façon, les députés, ça ne va pas changer grand-chose. C'est entièrement le cas, c'est vrai. Alors vous allez me dire, mais alors pourquoi aller voter Simplement pour faire barrage à Macron et à son gouvernement corrompu et liberticide qui va se mettre en place si par malheur, il a le plein pouvoir. Parce que si aux législatives, il se prend une branlée, comme il s'était pris une branlée euh, il y a quelques années, quand il, il s'était présenté tous ses ministres à deux balles, la, la chiapa et compagnie, qui s'était pris une tollée totale, il peut avoir les mains, les mains liées. Il fera malheureusement passer certaines choses avec le 49-3, comme par exemple les retraites, des choses comme ça, mais il ne peut pas en abuser. Et donc, il va avoir les mains complètement liées et il sera dans la merde. Et rien que pour ça, rien que pour le voir dans la merde, rien que pour le voir les mains liées, ce chien galeux, franchement, je vais me bouger. Et je vous conseille d'y aller. Que vous votiez Mélenchon, que vous votiez qui vous voulez, mais ne votez surtout pas pour Macron. Rien que là, déjà, la chose polémique que j'ai vue, je crois que ça date d'hier, euh, ce qu'elle a dit, la, la espèce de pourriture, de, de capitalisme, de merde, hein. et encore, je reste vraiment poli, la, la première ministre, la Elisabeth Borne, je ne sais pas comment elle s'appelle cette conne-là, qui était déjà, d'ailleurs, elle a déjà fait ses faits d'armes euh, euh, au dernier quinquennat, c'est elle qui avait fait virer les soignants... Euh, qui refusaient de se faire vacciner, ce qui, qu'ils qui ont parfaitement le droit, je dirais on n'est pas dans une dictature pour obliger les gens à se faire vacciner, et qui leur avait coupé les, les, comme ça s'appelle, le, leur paye et ils n'ont même pas eu le droit au chômage, euh, c'est grâce à elle. Hein. Euh, après, il avait fait dégager même parce qu'ils avaient vu qu'elle faisait trop de polémiques. La dernière polémique en date qu'elle a fait, il, il d'hier une personne qui était handicapée en chaise roulante. Elle est carrément, elle, elle peut pas bouger, la pauvre. Hein. Elle a une maladie. Euh, elle ne peut plus du tout se servir de ses jambes, mais la seule chose qu'elle a su lui dire devant les caméras, c'est qu'elle dit, je vous, je vous suggère d'aller reprendre une activité, d'aller travailler parce que les aides handicapées, donc l'AAH, comme vous dire, elle va sauter, vous risquez plus de, de l'avoir. Putain, la femme, la pauvre, elle, a pas de elle, elle a, déjà qu'elle n'a pas de travail, elle est dans la merde, elle est handicapée, elle ne peut pas s'en sortir, elle ne peut même pas bouger, et elle lui dit, je vais te couper les aides, et, et je te suggère d'aller travailler. Non mais attends, c'est vraiment la... Puis la dernière des pourritures, qu'on voyait que tous ces immigrés, tous ces étrangers, tout ce qui vient des, des, des pays d'Afrique et compagnie, eux on les accepte, on leur donne RSA, on leur donne... Retraite alors qu'ils n'ont jamais rien cotisé, tout ça parce que ce connard de Macron il a des, il a des accords avec le roi du Maroc et d'autres pays arabes comme ça. Et là, il faut rien dire. Et elle le sait très bien, et elle sait sur qui taper. Par contre, des pauvres français, et surtout en plus des handicapés comme ça, elle leur sort ça. Putain, je vous dis une chose sans déconner, rien pour ça, je rien pour ça. Je vais y aller dimanche et je vais même vous dire une chose, je vais même quelque chose qui va vous étonner, mais alors massivement. Même pour faire, chier le monde, pour faire chier le monde, je me pose la question si je vais pas voter pour Mélenchon. Tu vas me dire arrête, t'es foutu, t'as craqué ou quoi Tu ne vas pas voter pour Mélenchon, toi qui, qui voulais voter pour euh, Zemmour ou même pour euh, Bardella, tu vas voter. Parce que justement, comme il, je vais vous dire mon, mon raisonnement, comme il est en tête, et je sais qu'il il il y a beaucoup de gens qui vont voter pour lui, rien que pour qu'il passe et qu'il les fasse chier. Parce que je sais que ce type, il a, il, a des, il a des propos qui sont assez incohérents et que même au niveau de l'immigration... C'est antique et pour l'immigration, moi je suis archi contre. Mais il va réno... il va, il va euh, foutre la merde avec la police, espèce de police euh, dictatoriale. On dirait, on dirait la, Waffen, la Waffen maintenant qu'on a. Vous n'avez qu'à voir ce qui s'est passé avec le, s'appelle, le stade de France et tout le. le... Carrément, c'est digne, digne des SS, ils sont rentrés dedans comme des tarés. Là, là, dernièrement, il y a une femme là, qui vient de se faire tuer par balle par la police. C'est vraiment du n'importe quoi. Et puis, rien que pour faire chier Macron, franchement, je suis capable d'aller voter, même à lui. Parce que je sais qu'il est haut dans les sondages, et c'est le candidat potentiel qui peut euh, avoir, comme on dit, le nombre suffisant de, de, de, de députés pour que... Mmh. Il s'oppose, parce que, si je me, je, heureusement, c'est ça. Si vous votez pour un Zemmour ou même pour un Bardella, enfin de son parti, euh, il risque de ne pas assez avoir de voix. Et donc, du coup, c'est Macron qui, qui, qui va, qui va l'avoir, euh, comment on dit, euh, simplement euh, avoir plus de voix que lui. C'est ça qui est facile à comprendre. Alors que si vous votez pour un Mélenchon et que tout le monde se donne le mot, après tout, au final, il ne sera que Premier ministre. Et encore, c'est même pas sûr qu'il soit Premier ministre. Je ne sais pas si après, c'est Macron qui choisit. Mais ce que j'ai par là, c'est qu'au moins, Elisabeth Borne, cette pourriture absolue, je sais que vous avez au moins des amis, au moins de la famille qui a été dans les, chez les soignants, ou simplement par, par euh, solidarité, même pour ceux qui, sont, qui, qui, ont, qui, qui étaient dans ce milieu-là, rappelez-vous, rappelez-vous bien que c'est elle qui les a fait dégager, et qui leur a coupé les aides, qui leur a coupé je veux dire, le, le, leur paye, et ensuite qui ne les a même pas permis d'avoir le chômage. Ils sont, là, même actuellement, là, ils sont, ils sont sans revenus, là. ils n'ont pas été réhabilités, et c'est grâce à elle. Et là, maintenant, moi, moi j'ai un ami, j'ai une personne que je connais qui est handicapée, qui touche la hache, justement. Il le touche. Et du jour au de lendemain, il, il va se retrouver sans rien. Tout ça parce que c te connasse, il veut qu'il aille travailler. Ou, ou, ou, elle aille, ou elle aille travailler. Ils ne peuvent pas, c'est des gens handicapés. Je vous dis, c'est des pourritures de la pire espèce, des capitalismes moisis jusqu'à la, jusqu la, la moelle des os, des personnes qui vont, qui vont direct en enfer. C'est vraiment des pourritures, c'est vraiment. Alors il va donner ça à des étrangers, des immigrés qui n'ont jamais cotisé. oh ils leur donne les aides parce qu'ils savent qu'ils ont des accords pour ne pas se froisser avec eux parce qu'ils ont peur comme ça, parce que sinon, ils savent que sinon, ils n'auront pas des voix. Par contre, les Français, les pauvres, je ne parle pas du Français qui magouille ou qui trafique et qu'en vérité, euh, ils touchent le RSA, mais ils travaillent à côté au black ou des conneries comme ça. Moi, je parle des personnes qui, vraiment qui sont dans la précarité, même qui touchent le RSA, hein, mais qui sont dans la précarité parce que toucher le RSA, vous ne pas que c'est la montagne du fun. Hein. Les gens qui touchent le RSA, ils sont, ils sont vraiment dans la précarité. Ils ne vivent pas, ils survivent. Hein. C'est quoi C'est 500 euros qu'ils qu touchent, hein. un truc comme ça. Donc, arrêtez de prendre les gens pour des cons. Ça, c'est vraiment une pire pourriture avec le système américain ça c'est vraiment le système américain capitaliste qui vient du très fond de déségoût quoi c'est vraiment marche ou crève c'est faire travailler même des gens qui peuvent pas et si tu peux pas tu te dégages tu vas crever dans ton coin on te coupe les aides et tout c'est vraiment la pire des salopes cette femme là je m'en fous j'en ai marre de rester poli maintenant je vous dis clairement, le fond des choses j'y vais cacher la pire des salopes c'est vraiment la pire pourriture je vous dis au dernier au dernier euh comme ça s'appelle, euh, quinquennat, elle s'est fait dégager. Tellement que c'était une pourriture. Et qu'elle voyait. C'est grâce à elle hein, qu'il y a eu les Gilets jaunes et tout, entre autres. Hein. Ah, c'est grâce à elle. Hein. C'est elle qui a vraiment déclenché les choses. Hein. Macron, mais aussi elle. Et après, Macron, voyant ça, du coup, il l'a fait dégager. Donc, et là, il, maintenant, qu'est-ce qu'il fait, ce gros salopard Il la remet carrément Premier ministre. Et elle n'est même pas élue. Elle n'est même pas en fonction. Enfin, hein, officiellement. Elle, elle lâche déjà des choses comme ça. Ça fait, ça fait une tollée, pareil, sur Internet. Ça fait une tollée. Ils ne parlent que de ça, les gens. Donc, je vous dis, dimanche, je voter même... Moi je, moi, je pense que je vais voter même Mélenchon. Je m'en fous. De toute façon, il ne sera que Premier ministre. Hein, il ne sera pas président. Donc, il ne pourra pas avoir un impact non plus important sur la France. Hein. Mais il aura quand même un impact sur une chose. C'est que déjà, je sais qu'il va les faire chier à mort parce qu'il c'est plus fort que lui. On le voit. C'est un mec qui... Il, il, il, il est contre le système. Donc, il va les faire chier à mort. Il va faire chier la police. Et ça leur frais les pieds, parce que c'est devenu carrément des SS. C'est devenu, c'est devenu carrément des, des, des, des tarés, des malades mentaux. Ils vous rentrent dedans, ils vous tapent dedans. Moi la dernière fois, je me suis fait arrêter par des CRS. Putain, ils sont arrogants les mecs et encore, ils ont la chance qu'ils sont encore si ici si, si, se modèrent un peu parce qu'ils se méfient de nous. Mais vous voyez comme ils sont arrogants, mais vraiment, ils se prennent vraiment pas pour des merdes, les gars. Ah mais je te dis, je les ai rabaissés, moi aussi, mais bien comme il faut. Bon, c'est pas le propos, c'est pas le, c'est pas le moment d'en de parler, mais je vous dis, c'est vraiment des, des cassos sans puissance ces gens-là. Donc c'est pour ça, je n'ai rien à foutre. On n'en plus rien à foutre maintenant. Maintenant, on est arrivé à un point où on se tape cette enflure pendant 5 ans, mais on peut limiter la casse. Parce que je peux vous promettre que ne croyez pas que vous allez être à l'abri. Peut-être que vous avez votre petit boulot, là vous dites Oh, pour tout, moi ça ne me touche pas. Et personnellement, de toute façon, je, je, je suis un petit égoïste, je pense qu'à moi, j'ai ma petite situation, ma petite femme, mon petit travail. Moi, les autres, ils peuvent crever. Comment dit que ça ne m'éclabousse pas les chaussures Mais ça va t'éclabousser les chaussures. Parce que les gens, que, quand, quand ils vont avoir les aides coupées, quand ils vont se retrouver vraiment au pied du mur, crois pas qu'ils vont te regarder comme ça en train de bouffer et eux en train de crever la gueule ouverte, ils vont venir t'agresser chez toi. Il va avoir de plus en plus d'agressions à domicile, des agressions à l'extérieur, des viols, euh, des vols. Il va avoir énormément de choses. Je donne un petit exemple, parce qu'on est sur une, chaise, à une chaîne de moto à la base. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est facilement vérifiable. Depuis euh, le début de l'été-là, même avant, je crois que c'est à partir du mois de mai, les vols de moto ont explosé en France, ils ont dit. Et elles ont explosé. Les gens viennent directement dans les garages les voler, pour pouvoir les revendre et se faire de l'argent. Il y a plein de vols maintenant comme ça, d'agression, de carjacking, de moto jacking. Maintenant, ça devient aussi le moto motojacking. Maintenant, carrément, ils vous tapent dedans, ils vous piquent la moto ils partent. Ça va aller pires pire en pire. Hein. Les, jeux, les mecs se retrouvent <rire> sans revenus, il faudra bien qu'ils trouvent de la bouffe ou trouvent de l'argent à un moment ou à un autre. Soit ça va être des agressions, soit ça va être des meurtres, soit ça va être des vols, des choses comme ça. Hein. Donc à un moment ou à un autre, quand vous poussez les gens à bout, il va arriver des situations qui vont être imparables. Ça va être la folie, ça va être la folie furieuse hein, en France. Donc c'est pour ça. Bougez-vous le cul, ça vous, prend une demi... ben, ça vous prend 15 minutes pour aller voter dimanche. Moi ça me prend 15 minutes. J'arrive, je vote, je m'en vais. Ça vous prend 15 minutes et vous avez fait, vous avez fait ce qu'il faut. Pour le faire dégager. Je vous dis, là je m'en fous, là je m'adresse à tout le monde. De toute façon, je suis, à la base, je ne suis pas pour Mélenchon, je suis pas Mélenchon du tout. Mais je suis capable d'aller le voter dimanche. J'hésite entre deux personnes, soit entre Bardella, soit entre Mélenchon. Mais je sais que si je vote Bardella, il risque de ne pas avoir la majorité. Parce que c'est toujours cette connerie d'extrême droite et machin comme ça. Et malheureusement, donc, ça n'a ça, ça servi à rien de voter pour lui. Donc je me demande si je ne vais pas voter pour Mélenchon, simplement pour faire chier le système. Voilà. Simplement un vote pour faire chier le système ils m'ont fait chier en faisant passer Macron. D'accord, mais moi je vais faire chier le système en faisant passer ce type-là. Et là, il va vraiment ça va être ça va être comique pendant 5 ans. Ça va être comique. Le mec il va il va il va, le, il va le, le, le contrecarrer sur tout Macron. Il va le faire chier. Déjà, il a déjà annoncé, il a dit si moi je passe au pouvoir, ça, ça va être cash. Et je le connais, c'est oh, bon, il est ce qu'il est. J'aime pas, j'aime pas ses propos. Je j'aime pas sa façon de sa conception de la France. Mais on ne peut pas lui enlever une chose, c'est que c'est un fouteur de merde. Et moi, j'aime les gens, d'une certaine manière, quand ils sont comme ça, parce que c'est des gens qui ouvrent leur gueule et qui bougent quand même les choses. Et qui fait chier son peuple. Et ça, et ça et franchement, d'une certaine manière, c'est un gars que... J'ai hâte de voir comment est-ce qu'il va faire. C'est pour ça, je vous encourage à y aller dimanche. Allez-y, bougez-vous le cul, je m'en fous. Vous n'avez aucune excuse. Il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de chaleur, il n'y a rien vous arrivez dimanche, ça vous prend 5 à 10 minutes vous arrivez même à 8h du matin à l'ouverture après vous pouvez aller à la plage <rire> comment dire, vous arrivez, vous posez votre, votre machin votre truc de vote et puis c'est réglé c'est réglé, ce que je vais faire moi mais surtout ne votez pas Macron ne vous abstenez pas, parce que ça aussi c'est de la connerie oh non mais moi je m'en fous maintenant moi ça me concerne plus, si ça te concerne, si tu votes pas si tu votes blanc, le vote c'est comme s'il allait à Macron parce que lui ses électeurs à lui, lui ils y vont eux ils se bougent c'est moi qui te le dis. Donc ne fais pas le type qui, qui, qui fuit ses responsabilités. Ne sois pas un fuyard, ne sois pas un lâche, ne sois pas un hypocrite ou un, ou un égoïste en, en pensant qu'à en toi. Vas-y et vote. Vas-y, bouge-toi le cul et va directement voter, lui voter contre. Tu n'aimes pas Macron Tu le détestes ben C'est le moment d'aller lui en mettre une dans la, dans la, dans la gueule. Là. On a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. Et là, c'est le moment. Si pas malheur, il a... Les pleins pouvoirs, tu vas te la sentir passer. Parce que toutes les mesures liberticides, elles vont aller de pire au pire. Vous avez vu le contre-technique pour les motos Ça, c'est depuis qu'il y est, lui. Comme par hasard, avant il n'y était pas. c'est pas arrivé. Donc là, il va y avoir ça, et ça, et ça, et d'autres choses, et d'autres choses, choses. À la fin, je vous dis, vous n'allez même plus pouvoir vivre. Alors, n'oubliez pas ce que je vous ai dit aujourd'hui, et bougez-vous les fesses. Allez, je vous fais confiance, et je vous remercie. Ciao, ciao.